Monsieur, bonjour, je suis content de vous recevoir chez Cinezoom, et eh bien avec Cinezoom, nous entamons une nouvelle collaboration avec notre ami Abdoul, que vous, certains connaissent sur d'autres écrans, donc on verra tout à l'heure, ouais. je vais vous le présenter. Donc, euh, CineZoom, vous savez, c'est toute l'actualité du cinéma sur Internet, sur YouTube, sur euh, Facebook, sur, euh, sur LinkedIn et sur Twitter. Donc voilà, tous les médias où vous, déjà, vous pouvez nous voir en relais. Alors, des surprises, nous voulons vous faire cette émission chaque semaine. Vous allez nous faire des suggestions, savoir ce que vous voulez ben, entendre sur le cinéma ce dont vous voulez qu'on vous parle. Et puis, Abdoul, lui, va aller un petit peu plus loin, puisqu'avec lui, il va reprendre sa rubrique... Euh... DVD. Voilà. Voilà, Qui tout à fait. Abdoul fait son cinéma. Abdoul alors, fait son cinéma, je trouve alors, ça bien. Hein. Abdoul, oui, bah, bien sûr que c'est bien. Super. Mais, mais, mais c'est bien, tu sois ton égo, là. Ben, hein ben, oui. <rire> c'est un honneur. Alors, donc, cette nouvelle émission, chaque ouais. semaine, vous sera présentée par Abdoul. Ouais. merci beaucoup. Bah, écoutez, moi, je suis ravi de rejoindre l'équipe de CineZoom. Avec Gérard, on se connaît un... depuis dix ans, une dizaine d'années, même un peu plus. Ouais, tout. Ça, voilà. voilà, On fait souvent le festival de Cannes ensemble. Et moi, franchement, je suis très ravi. Moi qui ai fait de la télé et tout, bah, je continue dans cette voie, on peut dire. Voilà. N'est-ce pas, Gérard Voilà, bah, bien sûr. Alors, donc, c'est Abdoul et Gégé font leur cinéma. Donc, euh, voilà, on va vous faire du cinéma. Hein. Et en même temps, j'aimerais commencer pour un peu tester Abdoul, qui a rejoint l'équipe de CineZoom. Mmh. Est-ce que M. Abdoul sait ce que c'est Alors, cela. moi, je suis perdu de tout ce qui est technique cinématographique. J'avoue, ah. bon, à part, bien sûr, les, euh, les projections, les, euh, les... Comment on appelle ça euh, Les caméras de projection, tout ça. Mmh. Mais franchement, là, les... projecteurs, pardon. dit. Les projecteurs, voilà. par Alors, Alors, ça, c'était autant... Oui, <rire> Bruxelles rêver. Vous connaissez cette chanson de Brême. Oui, voilà. oui. Donc, on va faire des références comme ça, on va s'amuser. Oui. Alors, ça, justement, vous voyez, cette petite bande-là, ouais. c'est donc un, pour faire les montages et pour faire les coupures des, quand il y avait les bandes, pas numériques, parce qu'il n'y a pas de bandes dans le numérique, mais quand c'était de l'analogique, donc c'était pour les montages, il fa, on faisait les coupures. D'accord on faisait les coupures comme ceci, des bandes de 16 mm, parce que 35 mm qu'il y avait dans les salles de cinéma, c'était mm -hmm. le double. C'était le double. Hein voilà. Et, et ceci... Mm -hmm. Alors, dites-moi. Alors ça, je vous ne savez pas Je donne ma langue. Nadir, ça. qui est derrière la caméra, donc, qui fait sa première aussi comme, comme cadreur et comme preneur de son de cette première émission, Nadir n'a pas dû connaître ça. Non, pas du tout. Ça, c'est une ampoule, mais ce n'est pas une ampoule que l'on a dans les mains, mais... Vous savez que ça, c'est une ampoule de, de projecteur un, de 35 je... mm. Et donc c'est une ampoule ça qui coûtait très cher et qu'il fallait changer. Parfois, quand elle se grillait. D'accord. Voilà. Et donc, maintenant, même en numérique, ils ont même des ampoules encore. Du coup, ça, ça évite que ça brûle, la, la pellicule brûle. Hein. On, eh ah oui, de ça, façon, non. Comme dans le cinéma parodiso. Ah non, c'est-à-dire que c'est la pellicule qui a changé. C'est la aussi, pellicule qui, qui avait changé, quand on projette encore en cinéma. D'accord. Parce que c'est une pellicule inflammable. Inflammable. Parce qu'il ne faut pas en faire en comme Philippe Noiret, hein, dans <rire> Alors, le cinéma parodiso. Euh, voilà. Alors, tout fait cramer. Vous avez tout compris, voilà, voilà. on fera des références chaque semaine voilà. justement au cinéma d'antan. Et donc c'est pour ça aussi que la rubrique DVD est très importante. Alors auparavant nous, avons, nous allons vous donner quelques informations sur euh, les films que nous avons vus dernièrement. N'est-ce hein, pas c'est en fait, fait, fait. Fait. Parce que c'est en plus ce sont des films coup de cœur. Oui. Donc vous avez de la chance. Donc moi j'ai vu Gagarine. Oui, hein? alors euh, moi j'ai vu Gérard, il était à l'Alhambra l'autre jour, il a vu euh, Gagarin, il donc, a notamment interviewé... Euh... Voilà, Fanny Liattard mm -hmm. et Jérémy trouille Trouillet, ouais. Trouillet, ouais. Trouillet, ouais. Trouille, ouais. Voilà, Tout voilà. à fait, ouais. Voilà. Il n'y a pas de « et », mais bon, c'est vrai que c'est difficile à dire, voilà. donc c'est pour ça que je préférais dire « Jérémy ». Donc mm -hmm. vous pouvez retrouver cet entretien sur cinezoom.com et sur tous les autres réseaux que, dont je vous ai parlé au début de cette émission. Mm -hmm. Alors... Euh, Gagarine, c'est un film qu'il faut voir, c'est un film atypique, euh, qui est vraiment particulier, mais en même temps qui a plein de poésie et qui euh, parle très intelligemment de la cité et de la banlieue. Et des personnes, et des gens, et des gens, des hommes et des femmes, des enfants qui vivent dans cette cité. Donc c'est vraiment un film très important qu'il ne faut pas manquer. Vous verrez, vous serez surpris si vous aimez découvrir des, des films particuliers. Et, voilà. et Yuri Gagarine, il est allé dans cette cité. Donc voilà, c'est hein. Yuri Gagarine à l'époque ouais, qui avait dans les années 60, qui avait inauguré cette cité. C'est pour ça qu'il l'avait appelée la cité Gagarine. Il faut dire aussi à nos téléspectateurs, enfin, à oui, euh, oui. Qui sait, Yuri Gagarine, c'est le premier homme qui a marché, enfin, qui est allé euh, dans l'espace. voilà, il est allé, il est allé dans, dans l'espace. C'est voilà, le premier homme, le premier hein, homme voilà. russe qui est allé dans l'espace. Juste ouais. avant lui, il avait eu un, ils avaient fait des essais, les Russes, avec un voilà. voilà Voilà, donc nous avons, vous savez, toujours plein d'anecdotes à vous raconter avec la voilà. boule, donc de ça, vous ne serez euh, jamais rassasié, je pense. Alors, il y a un autre film qui t'a beaucoup plu aussi, et qui m'a plu oui. aussi, oui. c'est Nomadland. Oui, que, ah. ouais, de Chloé Zao, que j'aime oui. beaucoup, qui avait fait... Euh, mes parents, mes, mes euh, j'ai oublié le titre. Euh, le un le film avec, un... avec les enfants et oui, tous les, les film... Indiens et tout. Oui. Les chansons que mes parents m'ont apprises. Voilà. Ouf. Et puis avait Je vais y été... arriver parce que, excusez-moi, parce que le titre était super long, et, et là franchement, avec y a de temps qu'il traduisent en, en français. En français tout et tout, ouais, tout à fait, désolé. Alors, le film, déjà, il m'a plu, parce que j'ai beaucoup aimé la prestation de Frances McDormand. Franchement, mm. c'est une sorte de... Moi, je peux dire, on peut appeler ça un road movie, quand même. Ah bah oui, hein, c'est hein, un road movie. C'est un road movie, avec euh, des nomades, parce qu'on peut dire aussi que ce sont des, des nomades, et on rencontre quand même un peu quelques hippies, d'ailleurs. Mm. Qu qu ben, ce sont les les laisser pour compte de la société. Ouais, C'est-à-dire les personnes qui même arrivent à la retraite, qui n'ont pas les moyens de se payer un loyer, mmh. qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils vivent comme les, comme les gitans, mais voilà. ce sont des nomades. Bah, oui, oui, Et dans le film, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, jouent dans ce film tous les protagonistes qui sont de vrais nomades. Ce sont des vrais. Tout Et donc c'est ouais. un film qui vraiment pose des questions de savoir justement comment doit-on se débrouiller mmh. en société mmh. après, donc il n'y a que des choses comme ça humaine, mmh. et des échanges qui peuvent vraiment sauver les gens et vivre ensemble. Et là, ils vont de sur, pays en pays. Euh, surtout, voilà. elle est dans une situation aussi euh, précaire. mais oui, parce que, elle est obligée d'accepter des boulots chez Amazon. Ah, ouais, chez Amazon donc, ils tout, ont été tournés chez Amazon chez aussi. C'est tourné chez Amazon déjà, qui ne ouais. sont pas très bien en termes de publicité actuellement. Non, mais en même temps, est, ce c'est est, lié voilà. euh, mais mais à l'actualité. Euh, dans le film, on met quand même l'accent qu'elle est obligée d'y aller chaque hiver, Mmh. Plutôt que de la garder toute l'année. Donc tout ce en... sont des emplois mmh. précaires. Donc mmh. voilà pourquoi ces gens sont un peu à la rue et qu'ils vivent dans leur caravane, dans leur euh, voiture. Et donc mmh. tout est aménagé pour ça et ils vivent en communauté. D'ailleurs, euh, on l'a vu avec notre ch cher ami Dorothée Sebag, la réalisatrice. Ah euh... oui, oui. Mmh. Voilà. Ah, vous ah. avez raconté notre vie privée aussi. Wow. Alors bah, bonjour oui. Dorothée. Bah, oui, Dorothée J'espère que tu nous autorises à parler de toi. <rire> <rire> eh, parce qu'on sait que tu vas regarder. Eh, donc voilà. Donc il faut quand même signaler que Frances McDormand oui. a obtenu un Oscar. Oui, c'est son que, troisième. Oui. Parce qu'elle l'a eu avec le, le précédent film, avec le, le film. Euh, mais décidément, il n'y a que des titres longs. Hein. Eh oui. Hein, 30 oui. milliards euh, Billboard. Voilà, hein. voilà c'est voilà, ça. 30 milliards euh, Billboard. Oui, oui, et ouais. franchement, c'est une ouais. immense actrice. Ah oui, oui. Ah non, mais moi, je suis fan. Hein. À un moment aussi. Ah, ouais, Alors, franchement. Euh... Moi, je voudrais finir juste pour euh, No Man Land. No Man pour Marvel, dire ouais. qu'il a obtenu aussi euh, l'Oscar du meilleur film. Ouais. Et euh, également l'Oscar à Chloé Zhao pour la réalisation. Tout à fait. Chloé Zhao, que vous allez voir, c'est assez quand même atypique. Parce qu'elle va tourner un Marvel. Ah, oui, ça C'est quand, quand même dingue. Ça quoi. va être bizarre. Ouais. Ça va être bizarre. Ouais. Elle qui vient quand même. Elle passe même a, l de l'indépendance. L'un parce que oui. euh, mon cher Jara, c'est une femme de comics. Oui. C'est pour ça qu'elle on lui a donné un Marvel et ce sera pour bientôt. J'ai hâte de voir quand même que les bah, derrière un, un film f... de super héros. Et vous oui. vous rendez compte bah, on est content quand On verra, on verra. Alors, signalons quand même qu'au départ, ce film, le premier prix qu'il a obtenu, c'est euh, le grand prix du festival de Venise. De Venise, hein voilà. Ça, ça c'est le lion d'or. La Mostra. Voilà, la Mostra voilà, de Maudit, Venise. On voilà, donc voilà pour les, pour les films qui sont à l'affiche. Alors, il y en a un autre dont on va vous parler tout de suite, mais on va être très bref, c'est oui. Sœur. Ouais. « Sœur » qui sort le 30 juin. Tout à fait. Donc, mais Ça par contre, nous l'avons la, la déjà, déjà vu. Donc, euh, nous pouvons vous dire que c'est un film que, que je vous conseille. La réalisatrice, c'est Yamina Bendighi, mm -hmm. donc euh, qui a euh, une, une, comment dire, une biographie sur l'Algérie. Mm -hmm. euh, elle parle beaucoup d'elle, des gens qu'elle connaît. Mm -hmm. Et là, ce film-là, « Sœur », vraiment, ne, comment dire, ne prend pas partie, mais montre... Euh, qu'on peut penser, qu'est-ce que c'est être français, qu'est-ce que mmh. c'est être algérien, qu'est-ce que c'est avoir la double nationalité, euh, être simplement d'origine algérienne. Mmh. Et donc là, elle met en scène euh, tous les arts qu'elle préfère. Donc c'est-à-dire là, là il, y a la, il, y a la, il y a la littérature, le théâtre, mmh. le cinéma mmh. et, la vie, et la vie personnelle. Elle mêle tout ça et mmh. c'est un questionnement de ses trois sœurs, dont Isabelle Adjani est une sœur. On, on, elle pourrait être la maman, mais c'est vrai qu'elle a rajeuni Isabelle Hadjeli. Donc fait, oui. euh, elle est une sœur crédible. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et la maman aussi est exceptionnelle. Ah, elle est géniale. Ah, voilà. J'ai beaucoup aimé les séquences avec justement Absia qui est de, oui, de, qui est de notre oui. région. Oui. Ouais. Et euh, franchement, c'est une belle perf. Hein. Oui. Moi je pense que les filles, dans ce film, excusez-moi, elles déchirent. Ah oui, ah, ouais, vraiment elle déchire my way, et Non, et non plus... puis en même temps, elle représente ouais. quelques... oui. elle représente chacune euh, ouais. ce que euh, justement les, euh, les Maghrébins qu'il soit euh, né ici, en France, ou né en Algérie, ouais. ou alors simplement euh, ayant la double nationalité, ce sont les questions qui sont vraiment posées, puisqu'au départ, c'est le père qui a enlevé le frère, et elles veulent le retrouver. On ne va pas dire plus, mais on ouais. va en parler euh, la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous allons rencontrer oui. Yamina Benguigui, mm -hmm. et peut-être Rachida Bratni. Elle était annoncée, mm -hmm. mais il faut qu'on nous la confirme. Donc vous voyez, si les zooms vous réservent, vous réserve de nombreuses surprises comme ceci. Et il y aura l'avant-première bon ah, oui, l'avant-première, c'est lundi soir aux variétés. Lundi soir, voilà, ah, ça il faut le préciser À 20h. Hein, à 20h, hein, voilà. soyez euh, à l'heure. Voilà. Tu sais, Méfiez-vous parce qu'il y a une jauge aussi. Hein. Oui, c'est 75% 75%, pour et euh, voilà, allez-y franchement avec Gérard, on s'est oui. régalé hier matin. Hein. Et oui. Alors, pour ouais. finir, Abdoul, euh, avant de de parler de, de la rubrique DVD. Mm -hmm. euh, on va euh, faire un petit euh, tour des festivals. Parce que vous savez, il y a le festival de Cannes du 6 au 17 juin. Donc CineZoom sera sur place pour vous pour donc la ça, 40e pas année. Rentrer. Pour Tout, la 40e année, non à peu euh, près. 36, quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte que sais, Gérard, notre cher euh, GG, J'ai 37 ans. Notre cher GG de Puis 37 ans. Ouais. Il représente euh, CineZoom. Voilà. Il est allé à Cannes. Mais Gégé, on ne peut pas le louper sur la croisette. Ah non, hein. ça, Moi, sûr. ça m'est déjà arrivé hein, d'aller à Cannes, mais il ne savait pas que j'étais à Cannes. Et je tombe sur Gégé. Voilà, on a déjeuné ensemble. Et voilà, c'est Gégé. Voilà. Ben alors, c'est Gégé. Alors, justement, tous ces festivals ont été reportés, tous. Mais malheureusement, ils ont tous lieu dans la même période. Ouais. Donc ça, c'est très difficile. Il va falloir que vous fassiez des choix. Mais si vous restez à Marseille ou ailleurs, vous pouvez un petit peu tout cumuler. Alors, il y a d'abord euh, une bonne nouvelle et peut-être une mauvaise pour la ville d'Aubagne, parce que oui. le festival musique et cinéma qui avait lieu depuis plus d'une vingtaine d'années à Aubagne, à partir de cette année, eh c'est-à-dire cette année maintenant, eh, en 2021, eh bien, ce sera à Marseille. Alors, on ne connaît pas encore la date ah, exacte, donc c'est officiel. C'est cool. officiel. C'est ouais. okay. bah, la coup, ville de Marseille. Il change de, il change de nom ou il Non, non, le il nom. reste Festival Musique et Cinéma. Et là, ce non, sera. Mais je parle en termes de nom. Non, de non, nom. Non, non, non, ça, ça reste, reste euh, Festival d'Auban. Voilà, non, non, Festival Musique et Cinéma. Tout on ne faut pas confondre avec le festival de Bagne, une compétition de cours Oui, bien sûr, de je, suis déjà, je voilà. suis déjà allé. Ah oui, ben, je n'en doute pas, voilà. c'est à côté de chez nous, ça. Hein. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le bagne euh. Alors, euh, c'est un plaisir d'aller dans tous ces festivals. Bon. Donc bon. là, ce sera le 23e, dis donc. Bravo, papillon. Ensuite, à partir de, ben, de vendredi, donc du 25 jusqu'au 27, jusqu'à dimanche, là, c'est une petite cerise sur le gâteau que nous offre Cine Horizontes, oui. cette association qui organise chaque année le festival du cinéma espagnol oui. à Marseille. Espagne. Même, oui, hispanique même. Bah espagnol oui, bah, oui, oui, hein. Voilà. On ne va pas jouer sur les mots. Oui. Hein. <rire> Donc, euh, il présente aux spectateurs marseillais ou ceux qui voudront venir d'ailleurs, comme chaque année, euh, mais seulement sur trois jours, euh, tous les films de la l'édition de l'année dernière, 2020, qui a été annulée à cause de ce que vous savez. Hein, on ne va pas le répéter, parce que ce mot-là, on l'a tous euh, dans la tête, on l'entend partout, donc voilà, nous on ne va pas le prononcer, mais on sait pourquoi. Donc, l'édition, ils vont nous présenter, donc ils l'avaient fait en, en ce qu'on appelle virtuel, mm -hmm. pas en présentiel, cette année ils reprendront en présentiel, au mois d'octobre, novembre, mais là, les 25, 26 et 27, ils nous présentent simplement les films de la compétition fiction. Donc, il y aura en trois jours pas moins de, de six, sept films. Tout à fait. Voilà. Et donc, euh, c'était quelque chose à, à rattraper, puisque les films sont inédits, les films espagnols à Marseille. Donc, voilà. Ça, c'est une information qui est importante. Et dernière information, donc, le film femme Méditerranée, qui n'a pas pu avoir aussi lieu l'année dernière, eh bien, euh, fait des séances ponctuelles pour les films de femmes. Et là, le euh, mardi 29 juin à 20h15 au cinéma La Baleine, donc elle euh, présente, ces euh, euh, femmes de cette association, un film qui s'appelle Une histoire à soi en présence de la réalisatrice Amandine Gay, que nous rencontrerons aussi pour vous. Mais nous n'avons pas vu le film. Mais voilà, je vous donne juste l'information. Voilà, j'espère que ce petit intermède pour quelques informations importantes marseillaises et d'ailleurs, vous ont plu. Donc si vous voulez une, comment dire... Euh, des une, invitations Non, non, oui, ça des oui. invitations, vous allez, je vais en parler tout de suite. Oui, oui. Mais par contre, si vous voulez nous proposer, vous, vous voudriez qu'on vous parle à notre façon euh, de, de rubrique particulière, eh bien, nous sommes là avec Abdoul pour Merci. les mettre en place. Mmh. Eh, voilà, Parce que nous, nous avons fait aussi des émissions depuis très longtemps, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Et donc, maintenant, nous, on peut vous présenter des émissions plus complètes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Même si vous voulez qu'on vous parle d'un film ancien, on est là pour ça. Alors, petite cerise sur le gâteau. Même grosse cerise, parce que vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Hein Cinezoom est partenaire avec tous les distributeurs de films, avec euh, tous les cinémas. Et donc, nous pouvons vous offrir chaque semaine des places de cinéma pour les films à l'affiche. Alors, il y a « The Fazer » qui Est déjà à l'affiche. Donc ce Phaser, voilà, je vais vous dire comment on fait pour les avoir. Il y a le film qui est sorti mercredi sur les écrans. Vous voyez, c'est pas vieux Les deux Alfred les deux Alfred avec Sandrine Kiberlin, donc euh, et avec des partenaires masculins autour d'elle. Donc je ne vous les dis pas encore, mais vous avez entendu certainement parler, puisqu'on en parle sur toutes les chaînes de télé de ce film. Et un film qui sortira fin juillet, c'est la vie. Voilà, c'est une comédie sur le milieu médical. Donc, euh, si vous voulez des invitations pour l'un de ces trois films, vous regardez le site www.cine.zoom.com Zoom avec un S, hein. Non, pas d'S sur pas le site. Pas voilà. okay. Et en même temps, ce n'est pas un point, c'est un tiré. C'est un Mais tiré. De toute façon, vous tapez, vous savez, vous tapez CineZoom sur Internet, vous tombez sur nous obligatoirement. Je suis désolé, je suis novice. Hein. C'est ma première. Oui. Non, avec, non, mais euh, c'est normal, normal. Que tu voilà. poses des questions, que les spectateurs peuvent te Exactement, poser. Exactement. Et tout en fait. même temps, c'est tiré par un point. C'est ciné zoomcom Parce que si les zooms, nous avons sept secteurs d'activité. Nous, nous en reparlerons plus tard, mais on pourra euh, aussi vous parler de tout ce que nous bah faisons voilà. autrement. Moi, je suis content parce que le cher euh, GG m'a offert des places. Voilà, si vous voulez venir. Euh... Avec moi. Ah, ben et puis quoi encore Oui, parce que c'est valable pour deux personnes. Oh, ah, ben oui Ah, mais avec préciser. moi aussi Ah, non, non, non, moi je vais avec une de spectatrice de. Ah, comment une spectatrice voilà, Un spectateur, spectateur aussi Ah, hein. oui, c'est vrai, un spectateur. Ah, oui, c'est voilà. pas bien, tout non C'est bon, non Ben bah, oui, Bien sûr j'ai c'est des cadeaux parce qu'il faut savoir que voilà. ces places sont aussi valables dans toute vrai. la France. Exactement. Donc vous pouvez nous demander si vous habitez Lille, Quimper ou. Absolument. Ou Trifouille-les-Oies. Je sais pas si ça existe, mais. voilà. Voilà. Alors. Je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu, ouais. à ce moment. On a été un petit peu long parce qu'on a développé, on a toujours des anecdotes en plus, mais si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. nous on est là pour faire des émissions qui vous conviennent. Tout à voilà. Fait. Alors, Abdoul, oui. je vous laisse avec lui, oui. il va donc maintenant vous présenter, comme il faisait dans ses émissions précédentes à la télévision, Tout à sa rubrique... DVD, et je le laisse se débrouiller tout seul, C'est un grand, il en est capable, et nous avons enregistré cette émission dans les conditions du direct, oui. et nous n'avons pas eu à la refaire une deuxième fois. Voilà, c'était voilà. un one shot, ouais. comme on dit, voilà. Hein, voilà. Un ouais. En tout cas, merci beaucoup. Abdoul, je te dis, sois prêt pour la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Euh, hey, et je pas. te laisse. Hey, oui, merci Gégé, Allez, merci beaucoup. Bonne continuation avec la rubrique DVD, Abdoul fait son cinéma. Merci. Bon, bah bah écoutez, bah merci, bah c'était une première pour moi et franchement, je suis ravi de rejoindre l'équipe de CineZoom. Voilà, je vais vous présenter un documentaire que j'ai beaucoup beaucoup aimé sur ma chanteuse préférée qui s'appelle Billie Holiday. Alors, qui est Billie Holiday C'est une des plus grandes chanteuses de jazz, enfin, du, de, de tous les temps, on peut dire. Hein bah, je ne suis pas objectif, mais moi, c'est vrai, franchement, moi j'aime beaucoup Billie Holiday. Elle a commencé très très jeune et elle est issue d'une famille pauvre et un jour, elle demande à sa maman comme quoi elle les ait... La chance peut sourire à une femme comme Billie Holiday. Elle lui demande une pièce d'argent et sa, sa maman refuse. Elle a, du coup, elle quitte le cocon familial pour aller errer dans le, dans, toutes, dans tous les États-Unis. Arrivée euh, dans une région des États-Unis, elle va rencontrer un jazzman qui s'appelle Busy et Kansasi va, va la recruter. Dans son groupe de jazz, ils vont faire plein, plein de tours, plein, plein de tours des états unis à chanter. Bon, bien sûr, il y a le racisme à, à cette époque-là, parce que c'est quand même la ségrégation raciale. Ils sont tous mal vus, ces grands chanteurs de jazz. Et voilà, petit à petit, elle va faire son nid, elle va se faire toute seule. Et elle va devenir l'une des plus grandes chanteuses de jazz. Alors, je vous conseille franchement ce DVD, qui est sublime, en plus avec des images d'archives, elle va rencontrer des, des, euh, des, euh, des jazzman euh, comme euh, Charlie Parker, et, et franchement, grand documentaire. En même temps, il faut signaler qu'il y a quelques salles de cinéma oui. qui le euh, projettent en ce moment. Oui, tout à fait, euh, dans, toute euh, Gégé, dans toute la France, notamment le César, voilà, qu'on remercie aussi, que nous avait laissé le, cette chance de pouvoir voir ce, ce film. Et voilà, franchement, N'hésitez pas, parce que le jazz, c'est vraiment top. C'est bien. C'est bien, hein, bien, sûr. En tout cas, merci de nous avoir présenté Billy Holiday. Billy Et Billy moi, je vais vous raconter une petite anecdote pour ça, en caméra. Oui. Euh, Est-ce que vous saviez à quelle heure Billy Holiday se couchait le soir, quand elle était enfant Ah non, dites-moi, dites-moi à quelle heure. Ah ben, Billy Holiday, oui. 20 h ça marche, ouh, mmh, j'ai, sacré j'ai toujours plein d'anecdotes, alors moi pour terminer cette chronique, cette première chronique, voilà, que GG m'a offert quand même en... chez lui, regardez, moi je ne sais pas si vous voyez... Non, non, mais c'est le studio de Sinézou, c'est bon, de mais c'est important quand même, moi je suis euh, plein de décors, on peut voir à ma droite Cléopâtre de Mankiewicz, là on peut voir le beau sud de Rome, le faux coupable d'Alfred Hitchcock, parce que moi je suis impressionné quand même quoi, de venir ici, c'est beau, quoi. Alors, pour terminer, rapidement, rapidement, vraiment, et Carlotta a sorti euh, deux Blu-ray, voilà, qui sont sur leur site, avec, euh, à ma gauche, le dernier métro, je pense que c'est un classique que euh, tout le monde connaît, avec, avec de François Truffaut, avec euh, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, deux grands monstres, quand même, du cinéma français, et la sœur d'auréa qui est la sœur, de, justement, de Catherine Deneuve, qui est Françoise Deneuve, morte dans des conditions... Euh, affreuse, alors la peau douce de Truffaut, franchement je vous le conseille parce que c'est deux magnifiques films qui sont chez Carlotta, je remercie vraiment, oui, euh... ils sont mieux si elles sont à l'endroit oui ils sont à l'endroit, <rire> oula c'est vrai, c est c est vrai. mais voilà, merci beaucoup euh, Gérard en tout cas, en fait, c'est euh... mieux aussi si on voit ta figure, ah voilà. c'est super décidément, <rire> mais c'est bien en même temps, parce mais que oui, que chez on apprend tout ça, on apprend, on apprend tout, tout ça, ça. Euh, je vous remercie en tout cas, je vous dis euh, à très vite de toute façon, on va se revoir pour, euh, pour Yannina tout Ben, ben Guigui, justement. Sœur, allez-y, comme disait mon, mon confrère tout à l'heure, j'ai rechargé. N'oubliez pas, franchement, Sœur, c'est un grand film. Mmh. Merci beaucoup. Merci. A très vite Thank you, Sœur <rire>